Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la sympathicothérapie. De la sympathicothérapie endonasale plus précisément. Sympathicothérapie signifie traitement du système sympathique. En fait le système sympathique comprend deux sous-systèmes. Le système sympathique qui est tonifiant et le système parasympathique qui est plutôt un ralentisseur. Ceci est un raccourci, mais cela vous donne une idée de l'intérêt de savoir utiliser des techniques qui stimulent l'accélérateur, c'est-à-dire le sympathique, et qui en même temps vont ralentir le parasympathique. Je ne vais pas vous donner des recettes de professionnels. Je vais vous donner des techniques qu'on peut utiliser soi-même. Alors, vous savez que L'assimilation du système sympathique provoque une accélération du métabolisme, une accélération du cœur, une montée de la tension, une montée du tonus. Il existe d'ailleurs une technique de, de, de réanimation en judo qui consiste à percuter la septième vertèbre cervicale, celle qui déborde, hein, qui fait une petite bosse juste à la base du cou qui correspond au ganglion cervical inférieur, qui est un accélérateur du cœur. Donc, ceci est utilisé euh, en cas d'évanouissement, euh, de malaise, euh, donc, euh, après une prise de judo ou une, une mauvaise chute. Voilà. Maintenant... Maintenant, je, je ne vais pas vous faire un long cours. Simplement, l'autre jour, je l'ai dit, j'allais vous apprendre quelque chose de plus. Donc, je vous ai appris la technique pour soigner le rhume, la rhinite, les petites affections. Maintenant, vous avez tous vécu euh, le, le prélèvement, le test de dépistage au Covid. Eh bien, on va utiliser exactement la même technique, mais on va utiliser la sympathicothérapie aromatique. C'est-à-dire, vous allez imbiber... Le bout du coton, le bout du coton-tige, donc ce sont des coton tiges qu'on trouve dans le commerce, hein. vous pouvez les trouver en. Euh, ce ne sont pas des coton tiges ce sont des écouvillons en fait, vous les trouvez sur internet euh, par paquet de 500, ça ne coûte pas cher du tout et c'est important d'avoir ça à la maison. Alors voilà comment on procède. Préalablement, alors donc je suis fatigué, je suis fatigué, j'ai besoin des tonifiés. J'ai besoin d'un bon coup de boost. Euh, eh bien, je vais utiliser des huiles essentielles tonifiantes. Je vais utiliser en particulier l'amande poivrée, hein, qui en même temps, donc, on entre dans l'hiver. Nous sommes euh, aujourd'hui le 27 décembre donc en hiver il faut tonifier le système nerveux sympathique et surtout il faut stimuler la sphère ORL pour augmenter nos défenses contre les infections hivianales je vous l'ai déjà dit. Alors je me suis préparé un petit mélange alors certains trouveront que cet mélange est un peu fort donc vous pouvez mettre la moitié alors j'ai mis pour 10 ml d'huile de... alors j'ai mis de l'huile de noisette 10 ml d'huile de noisette, j'ai mis 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et j'ai mis 10 gouttes d'huile essentielle de miaouli, Melaleuca quinquinervia Viedei florelifera, donc qui est une huile essentielle à la fois tonique, anti-infectieuse, antivirale. Euh, la menthe piperita provoque une décongestion nasale, elle est également antiseptique, donc ce sont deux huiles essentielles qui vont avoir des rôles complémentaires. Aucune des deux n'est agressive. Par contre, si vous trouvez le mélange trop fort, eh bien, au lieu de mettre deux gouttes d'huile essentielle de menthe, vous n'en mettez qu'une. Et au lieu de mettre dix gouttes d'huile essentielle de niéolive, vous n'en mettez que cinq. Voilà. Donc, je vous montre, je vous le fais, et vous allez voir. Voilà. Je, moi, je me le fais souvent. Je me le suis déjà fait tout à l'heure. Je le refais. Alors, il ne s'agit pas d'aller comme pour un prélèvement euh, de dépistage du Covid. Hein. Il ne s'agit pas d'aller à 45, cette fois-ci, vous, vous allez aller horizontalement. Hein. Donc, y a, normalement, il n'y a pas de butée, sauf si vous avez une déviation de la cloison nasale. Donc, vous pénétrez dans la narine, vous glissez sur la base de la cavité cididienne, vous rentrez, et vous butez au, au fond, vous êtes à 12 cm. Voilà, je l'ai enfoncé de tout ça. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté, vous voyez, on rentre, alors vraiment ça chatouille, ça fait pleurer, ça peut vous faire tousser, et on va jusqu'au bout, et là je sens, je suis tout à fait au fond de la gorge, je suis au niveau de l'orifice du sphénoïdal et de la trompe de Stache. Voilà. Donc si on veut faire pleurer plus, et eh bien on tourne, et là je vous garantis que vous allez pleurer. Voilà. Alors cette technique, je l'ai utilisée, non seulement pour tonifier, mais je l'utilisais pour des patients qui avaient des problèmes de, de sécheresse oculaire, hein, ce qu'on appelle les maladies de Gougereau. Donc très bon effet, vous arrivez à faire pleurer, ce n'est peut-être pas la même qualité au niveau des larmes, mais vous avez les, les yeux qui sont humidifiés, donc il est facile de se le faire soi-même. Et eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur euh, j'aime. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne YouTube, eh bien, et bien, abonnez-vous et inscrivez-vous. Appuyez sur notification pour recevoir une information à chaque nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Maintenant, je vais en faire régulièrement. Je vais essayer d'en faire une par semaine et même plus si j'en ai l'occasion. Je vous dis à très bientôt. Au revoir